Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une guidance euh, par rapport à la pleine lune en Lyon, donc euh, qui, qui a lieu aujourd'hui, tout simplement. Euh, donc euh, je voulais vous faire une guidance, donc toujours pareil, générale, pour euh, regarder quels étaient, euh, bah, quel était le message de cette pleine lune au niveau euh, bah, mondial, on va dire en tout cas, quelles sont les énergies. Donc euh, prenez ce qui va résonner pour vous, hein, toujours pareil, mais en tout cas, ce sont les tendances énergétiques et euh, aussi d'un point de vue, euh, voilà, encore une fois, mondial, planétaire, et qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous, qu'est-ce que ça met en avant euh, cette pleine lune euh, en Lyon alors, je viens de voir que sur le roi de coupe, c'est un lion d'ailleurs. Euh, bref, alors du coup, on va interpréter les cartes. Donc, j'ai utilisé des tarots, j'ai utilisé des oracles et j'ai utilisé euh, le Dixit parce que j'aime bien le Dixit, parce que ça permet plusieurs interprétations et ça vous permet aussi à vous qui me regardez de euh, pouvoir faire travailler votre intuition et voir ce que ça peut aussi euh, faire émerger en vous. Voilà, pour euh, les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Aurélia Riquebu, je suis thérapeute holistique. Euh, J'aide euh, les femmes principalement, mais je... Je suis ouverte aussi pour travailler avec les, avec les hommes. Euh, donc je vous aide tout simplement à reprendre les rênes de votre vie, à trouver du sens à ce que vous avez pu vivre dans l'enfance ou l'adolescence, ou même en, à l'âge adulte, hein, tout simplement, euh, à libérer tout ce qui est traumatisme du passé, qui très souvent vont avoir un impact au niveau euh, alimentaire, puisqu'à la base je suis diététicienne et je suis spécialisée dans l'approche comportementale. Donc, Je travaille beaucoup sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, mais aussi sur l'image corporelle, puisque c'est lié. Donc je travaille sur le corps, la nourriture, et puis euh, j'y mêle le spirituel, l'émotionnel, l'énergétique, voilà, tout ce qui fait que ce que je suis moi, tout simplement. Donc mon objectif, c'est de vous aider vraiment à reprendre votre pouvoir intérieur, pour que vous puissiez être autonome dans votre guérison, même si on a toujours besoin d'un guide et d'un accompagnateur. Euh, on est aussi capable de se libérer seul, c'est juste que parfois on a besoin d'un coup de pouce pour nous aider euh, à chercher, à, à trouver, à savoir où aller. Et les cartes sont un formidable outil de développement personnel. Elles permettent justement de, de donner des du sens à ce qu'on vit, euh, de se reconnecter justement à soi, à sa propre intuition. Euh, les cartes, elles sont pas magiques. Hein, elles ne font que révéler euh, ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. Les réponses sont déjà en vous. Donc, les cartes, elles sont juste là pour euh, le mettre dans la lumière, hein, pour laisser émerger quelque chose. Euh, donc, il faut que ça puisse résonner en vous. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est un tirage généraliste et qu'il faut prendre ce que ça résonne en vous. Parce que forcément, ça ne peut pas tout ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est tout à fait normal. Euh, voilà alors même si je demande au guide euh, de nous envoyer des informations, je leur demande aussi euh, pour que ce soit généraliste et que ça puisse con convenir aux personnes qui nous regardent. Voilà. Alors du coup c'est parti, donc on commence, euh, alors il y a quand même deux arcanes majeures dans ce tirage euh, et puis de, de, de belles cartes, hein, puisqu'on a le soleil ici, on a l'étoile ici, donc il y, a quand même, euh, il y a quand même de la joie, il y a quand même de l'espoir surtout sur ce qui se passe, mais il y a des cartes peut-être un peu plus euh, difficiles. Alors on va interpréter du coup ensemble, donc euh, le soleil c'est quoi Le soleil c'est tout simplement euh, la félicité, la sérénité, le bonheur, la joie, c'est l'épanouissement. Le soleil, c'est aussi très en lien, forcément, avec le côté égo et avec le côté lion. Hein. Donc, euh, alors je ne l'ai pas précisé, mais j'ai essayé de faire euh, donc en trois colonnes. Donc Avec cette première colonne, sur quel est le message de cette pleine lune Qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qui est peut-être en train d'être libéré euh, Ici, la deuxième colonne, c'est plutôt comment est-ce qu'on va ressortir de cette pleine lune Qu'est-ce qui aura pu être libéré Et ce qu'on nous invite à faire là en sortie de pleine lune Et si Ici, c'est d'ici les 15 prochains jours, c'est-à-dire la transition. sur, sur quoi vers, vers quoi on tend euh, par rapport à cette pleine qu'est-ce que ça nous a fait travailler donc, on commence, voilà, avec donc, ce soleil, forcément, qui est pour moi le symbole du lion aussi. Euh, donc, on nous invite, pour moi, à nous connecter à notre enfant intérieur. Alors, ça peut euh, être notre enfant intérieur, ça peut être se connecter tout simplement à ses propres enfants, si on en a. En tout cas, à cette idée de, de famille. Hein. Euh, de, alors, j'ai le mot transmission qui me vient. Euh, C'est très fort, là. On me dit vraiment de, de, de se connecter dans la transmission, déjà, de protéger nos enfants. Je, il me semble que je vous ai déjà parlé d'enfants et de protéger déjà les enfants. Ou alors, c'était... Euh, euh, sur un autre tirage, bah, je sais pas, mais je... là au mois de janvier, j'ai fait d'autres tirages, des tirages à la semaine, euh, on... c'était sur Instagram, euh, où on nous invitait vraiment à protéger les enfants, euh, donc protéger les enfants, protéger son enfant intérieur, mais il y a cette notion pour moi de transmission, euh, de, de, de, de se connecter à la joie, de partager, peut-être de regarder aussi les enfants, les enfants ils sont joyeux, ils sont tout le temps joyeux, euh, ils sont dans le jeu, ils sont dans l'écoute, ils sont dans le partage. Donc peut-être qu'on nous invite vraiment à regarder nos enfants pour euh, peut-être être un peu plus dans cette joie, dans ce bonheur, parce qu'il y a aussi de très belles choses qui se passent, il y a aussi du soleil, il y a aussi de très très belles euh, couleurs du, du ciel en ce moment. Euh, donc euh, voilà, là, cette pleine lune, elle nous invite euh, à nous reconnecter à cet enfant intérieur, à la joie, euh, au fait de jouer, de voir aussi les choses comme un jeu et pas tout le temps être dans la pénibilité du travail, euh, mais d'être dans, dans cette réunion, euh, de, de se connecter aux autres, euh, comme on peut, euh, et, et, et aussi cette connexion vraiment avec nos propres enfants, hein, vraiment nos enfants dans notre famille. Et, comme je disais, dans la transmission, de, dans le partage, d'en transmettre quelque chose à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va transmettre Alors, là aussi, ce qui me vient, c'est la question qu'on peut se poser par rapport à cette pleine lune c'est qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants euh, Qu'est-ce qui est important de transmettre à nos enfants Est-ce que ce sont de vieux électroménagers et du matériel euh, être, euh, Ou est-ce que c'est plutôt l'écologie Est-ce qu'on nous invite à recycler de vieilles choses Ou est-ce qu'il y a de vieilles choses qui arrivent et qui, qui sont en train de, de combattre pour nous Est-ce que ça parle donc tout simplement d'écologie Mais pour moi, il y a cette notion qu'est-ce qu'on va transmettre comme vieux, comme vieille chose cassées qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on est en train de laisser sur terre à nos enfants, c'est ce qui me vient hein, donc je vous partage tel quel alors euh, on a euh, ici le 8 de coupe le 8 de coupe, euh, on est sur de la distance, sur euh, des notions de manque, sur un recul à prendre Alors ça peut être aussi une distance géographique hein. peut-être que pour certains il y en a qui sont tout simplement euh, loin de leurs enfants et que ça ça crée un manque euh, et pourtant on vous dit qu'il faut y trouver de la joie là-dedans donc comment est-ce que justement je peux rester en lien et continuer à transmettre à mes enfants même si je suis loin, mais il y a des énergies de distance de manque, ou en tout cas euh, en, en tout cas on nous invite à prendre du recul peut-être prendre du recul par rapport à ce qui se passe à être plus donc dans cette joie intérieure ce côté enfantin, euh, prendre donc peut-être un peu de, de recul par rapport à la sphère matérielle, par rapport à tout ce qui est en train d'être vieux, d'être qui est peut-être un peu cassé, usagé, etc. Prendre de la distance parce que si ça a besoin d'être recyclé, c'est qu'il faut. Donc peut-être, alors là ce qui me vient, c'est qu'on nous invite à euh, prendre du recul pour pouvoir voir ce qu'il y a euh, peut-être à recycler. Il y a peut-être des choses à recycler, ça nous fait peut-être chier. Il y a peut-être des choses qu'on va devoir changer et qui ne fonctionneront plus comme avant, mais c'est normal. On nous invite à nous recycler. Alors voilà, je vous l'ai dit, on nous invite à nous recycler. On nous invite à nous recycler et à voir les choses différemment et à voir les choses plus sous l'œil de l'enfance, sous pas l'insouciance, mais le côté gay, le côté joyeux, le côté partage des choses. Pour moi, il y a une prise de distance par rapport à ça qui, qui est nécessaire. Euh, voilà, je ne sais plus trop ce que j'ai dit dans quel heures, je l'ai dit, c'est pas grave, euh, vous réécouterez la vidéo s'il y a besoin. Il y a des fois, ça s'en mêle dans mon cerveau, donc euh, n'hésitez pas à réécouter si ce n'était pas clair. Alors, ensuite, on continue, donc en sortie de pleine lune, on continue sur un set de bâtons. Le set de bâtons c'est les synchronicités, c'est croire en quelque chose, c'est se battre pour quelque chose, c'est la persévérance. Donc là, on nous dit que, alors la pleine lune en lion, c'est une pleine lune qui est dynamique, hein, euh, qui est énergisante, et puis dans sa polarité, on va dire, entre guillemets, plus négative, c'est il peut y avoir un côté presque trop impulsif, on va aller peut-être à l'encontre de certaines choses malgré les règles. Donc dans le set de bâton, on est dans le fait aussi donc de, de se battre, de continuer de se battre, de continuer de persévérer euh, par rapport à ce qu'on fait, de croire en quelque chose qui nous semble juste, peut-être en lien avec ce côté enfant, le, ce côté recyclage, euh, peut-être qu'on a des, des convictions en lien avec l'écologie. On nous invite là en tout cas à, euh, à faire cette prise de position, euh, à persévérer, il faut croire. On a des synchronicités, on a des choses qui arrivent et croyez en vous. Et on arrive pour moi à un carrefour ici. Et c'est repris ici avec la carte de Dixit. Alors pour le coup, elle ne pouvait pas mieux tomber celle-ci, euh, avec ce petit paysan, avec cette poule. On est à un carrefour. On arrive vraiment à un carrefour. Euh, il peut y avoir encore des énergies où on a l'impression de devoir se protéger. Peut-être qu'on nous invite encore à nous protéger aussi. À justement pas être trop dans l'impulsivité et aller non plus contre la loi ou, ou en de des règles mais au moins à réfléchir et euh, à continuer de se protéger, hein, parce que l'objectif, c'est euh, aussi de, de respecter qui on est et notre intégrité. Mais en tout cas, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. On est à un carrefour. Euh, et en tout cas, euh, si vous vous connectez à, à, à qui vous êtes et si vous regardez les synchronicités des choses, eh bien, ça vous donnera justement la direction, le chemin à prendre pour continuer de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et on parle d'examen, on parle... Euh, en, alors, j'ai tiré cette carte, je crois, pour le tirage de, de cette semaine en plus, hein, ou de la semaine dernière, je sais plus. Avec cette notion d'examen, c'est-à-dire que tous ces enfermements, tout ça, c'est aussi... C'est aussi un, le bac, hein, je sais pas, on est en train de passer le bac, on est en train de passer un examen, on a un examen à passer justement pour nous aider à réfléchir là, sur cette notion de recyclage, de, de reconnexion avec son enfant intérieur, de transmission, de partage avec les enfants, avec la future génération. On est en train de passer un examen. Il y a quand même cette notion de réussite, hein, parce qu'on voit qu'ils ont passé, hein, ils ont jeté et lancé leur, leur chapeau. Donc il y a aussi cette notion de réussite. Et euh, qui est pour moi corroboré ici aussi, aussi par cet arcane majeur qui est l'étoile l'étoile c'est euh, la réussite c'est l'espoir c'est le renouveau c'est l'accomplissement là euh, l'étoile ça vous dit euh, reconnectez vous à votre essence divine euh, c'est là où, où, où c'est quand on se reconnecte à l'intérieur de soi à son enfant intérieur que euh, que les idées jaillissent que il y a des projets euh, qu'on peut être dans la prospérité dans la réussite en tout cas c'est euh, de très bon augure euh, mais attention il y a encore peut-être de la protection peut-être que c'est vous-même qui vous protégez de vos propres idées parce que vous avez peur Ou est-ce qu'on vous invite à quand même aussi vous protéger et ne pas aller non plus contre euh, contre la loi Si par exemple vos idées voilà, sont peut-être avant-gardistes et aussi à, à prendre un peu justement cette euh, ce recul par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a ces notions de choix de carrefour et on vous invite à vous connecter à l'intérieur de vous pour voir quelle est la bonne direction à prendre, mais il y a de la réussite dans l'air et enfin, donc, d'ici les 15 prochains jours, les énergies. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme, une polarité masculine qui est amoureux, qui veut s'engager. C'est l'époux, le, le père de famille. C'est euh, c'est un lien d'amour fort qui est sincère. Donc, c'est un véritable gage d'amour pour moi. là qui Alors, est-ce que c'est, pour les personnes qui sont croyants, est-ce que c'est Dieu Est-ce que c'est la source Puisqu'on dit que ça vient du ciel, donc c'est une polarité plutôt masculine. Est-ce qu'on nous dit que du coup, on est aimé, c'est un amour qui est pur, qui est sincère, euh, ça peut aussi symboliser tout simplement dans votre propre famille, ça peut être même vous qui êtes le père de famille ou l'époux, ou alors votre époux, votre, euh, votre papa, si vous vivez avec vos parents, euh, mais en tout cas c'est une polarité masculine et, et on est en lien avec l'amour. Alors il y a cette notion de correspondance, peut-être que... Alors, Là, ce qui me vient c'est que euh, en lien avec les synchronicités que je vous disais tout à l'heure c'est que on reçoit des messages vous recevez vous êtes on est guidé on est guidé dans l'amour on reçoit des messages on reçoit des messages à l'intérieur de soi mais aussi peut-être dans la matière hein, parce que encore une fois ce guidage est général cette guidance est généraliste vous pouvez euh, l'adapter aux différentes sphères de votre vie euh, en fonction de ce qui résonne le plus pour vous mais en tout cas il a des messages y a des messages d'amour qui arrivent il y a euh, des synchronicités qui arrivent qui vont nous guider justement euh, et c'est en lien avec l'amour et, et c'est quelque chose de, de, de c'est un engagement c'est sincère alors par contre on a ici euh, des bâtons on a le de bâton et on a à nouveau ce set de bâtons. donc on nous invite encore une fois à aux synchronicités au fait de croire en quelque chose donc croyez en cet amour en ce, cette notion aussi d'être peut-être guidé et protégé euh, vous on reçoit des messages vous allez recevoir des messages en tout cas, on vous invite encore une fois à croire, euh, à croire en quelque chose. Et ce 2 de bâton, euh, le 2 de bâton, on est dans la communication euh, compliquée. Il peut y avoir des difficultés. Alors, je me rends compte que du coup, je parle de communication et de correspondance. Donc... Alors ça peut aussi tout simplement vouloir dire que peut-être qu'au niveau d'Internet, etc., les correspondances peuvent être un peu compliquées euh, ces, ces, ces prochains 15 jours. Ça peut être peut-être difficile euh, pour certaines personnes, ce qui me vient, ça peut aussi peut-être être difficile pour certaines personnes, euh, tout simplement de dire qu'elles sont amoureuses, qu'elles ont des sentiments pour une personne, peu importe la nature des sentiments. Mais d'être sincère, d'être franc, c'est peut-être difficile d'être dans... dans, dans, dans, dans... Voilà. Et pourtant, on vous invite à croire en vos sentiments, à croire en ce que vous ressentez. On vous invite à être dans une communication peut-être plus fluide. Mais en tout cas, il peut y avoir encore des difficultés par rapport à ça, que ce soit concrètement, physiquement, parce que Internet bug, etc. Ou tout simplement, dans la verbalisation des choses, peut-être qu'on peut avoir aussi du mal à communiquer. Ou, comme je vous disais, l'autre côté, bah, tout simplement que vous recevez des messages et on vous invite à y croire. On vous invite à y croire. Alors, cette carte, elle me perturbe un peu parce que pour le coup, elle me fait penser beaucoup aux ombres. On a encore cette notion d'enfant. Pour moi, le message, c'est qu'il faut, encore une fois, protéger nos enfants. J'ai ce message depuis plusieurs semaines. Euh, voilà, il y a encore ces enfants. Là, ils jouent, ils ont des petites bougies et tout. Et pourtant, voilà, il y a de grandes ombres avec des yeux qui ne sont pas tip-top. Hein, je vous rapproche la carte, mais voilà. Euh, alors, encore que celle-ci, ça va à peu près. Mais bon, celle-ci, regardez la, la tranche de ses doigts et de ses mains. Ça ne fait pas forcément rêver, rêver. Donc, euh, donc euh, voilà. Et pourtant, les enfants, oh, regarde, etc. Bon, euh, alors... On nous invite aussi peut-être à, comme un enfant, ne pas avoir peur et regarder peut-être les choses qui nous font peur. Alors ce qui me vient, c'est peut-être aussi regarder les choses qui nous font peur, les grandes personnes, euh, les grands contes, les grands pontes. Euh, on nous invite à les voir avec des yeux d'enfant c'est à dire que malgré euh, le côté sombre euh, on voit aussi dehors par la fenêtre qu'il y a du ciel bleu euh, que malgré tout ça il y a quand même des lumières autour de nous et qu'on peut être protégé et qu'il y a peut-être des êtres de lumière qui sont proches de nous et, et avec qui on peut se confier, peut-être qu'on nous invite encore une fois donc à voir avec les yeux d'un enfant à être dans ce soleil, dans cette joie à faire naître ce soleil en nous pour éloigner ses ombres, hein, ne pas en avoir peur et euh, double lecture euh, attention donc à protéger nos enfants, peut-être que voilà il y, y a des énergies un peu malveillantes euh, aussi bien physique qu'éthérique, qu on va dire ça comme ça, que qu'énergétique, qui peuvent voilà essayer d'endoctriner nos enfants ou en tout cas notre enfant intérieur. Donc attention, est-ce que c'est ça qui est symbolisé par la communication compliquée Je sais pas trop. Bon voilà, là vous prenez ce qui résonne en vous et en fonction aussi de ce en quoi vous croyez bien évidemment. » Et enfin, j'ai tiré donc le message de l'âme pour cette pleine lune, pour les personnes qui regardent donc cette vidéo. Et donc, c'est semer sa graine. Vous êtes actuellement en face de semence. Vous avez peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, sans blague. Mais eh, crainte, tout se met simplement en place. Continuez sur votre lancée et rappelez-vous vos intentions. Rappelez-vous de ce en quoi vous croyez. Voilà. Euh, et enfin, j'ai demandé aussi au niveau énergétique, spirituel, ce qui est en train de se passer. Donc, on a encore une fois ce chakra du cœur, hein, de se reconnecter là à son cœur à être ce roi de coupe, hein, à ne pas hésiter à, à déclarer sa flamme, à être dans l'amour et dans le partage. Hein, le chakra du cœur, c'est le pardon, l'amour, la compassion, c'est l'ouverture aux autres euh, et c'est aussi l'amour de soi, hein, de, de, de, de, de, de s'autoriser de se protéger soi aussi des de, énergies tierces et d'énergie peut-être un peu malveillante et de s'autoriser à se donner de l'amour. Et enfin, on a cette lune rouge. Alors, on nous parle de l'automne, mais la lune rouge... C'est aussi euh, euh, une, lune, une, une, je vais arriver, une lune qui nous invite à l'ancrage. Donc on nous parle au niveau énergétique et spirituel de ce chakra du cœur. Mais aussi avec cette lune rouge ici, de l'oracle de la lune, euh, on nous invite à nous ancrer. Euh, donc... Allez en forêt, pratiquez, euh, je sais pas, de la peinture, euh, faites quelque chose de, de, de concret, de terre à terre, mais on vous parle d'ancrage, vous pouvez faire des méditations, on vous dit vraiment que là il est important de se connecter pour pouvoir matérialiser et créer des choses, euh, que ce soit concret, il faut que vous soyez vous aussi ancré dans la matière, on habite sur terre, quoi qu qu'on qu veuille, on est sur terre et on a besoin d'elle pour avancer. Donc, en lien aussi avec semer sa graine. Là, on vous parle vraiment de, de, de vous reconnecter à la terre et de vous connecter à l'ancrage pour pouvoir matérialiser dans la matière euh, tout ce que vous avez dans la tête. Voilà donc, si vous avez une, une déclaration d'amour à faire, vous l'écrivez. Vous écrivez un texto, vous vous appelez, mais vous faites quelque chose de concret. Si vous le gardez dans votre tête, bah, ça restera dans votre tête. Donc, euh, quoi que, vos envies, vos projets, ce en hein, quoi vous croyez, on vous demande de persévérer, vous avez peut-être des, des, des envies, des choses, de transmission, etc. On vous invite à les créer, à être dans l'ancrage et dans la matière. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience euh, matérielle, une, une expérience humaine, donc on a besoin de matérialiser notre spiritualité. C'est un Important. Voilà, euh, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me partager votre retour, à me dire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, si elle vous a aidé, euh, ce que vous avez pensé de l'interprétation. Moi, ça m'aide à, à, à, peaufiner, à peaufiner mes guidances et mes interprétations. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner également si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, les prochaines guidances. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.